Alors, bah moi je suis Kelly Coedel-Renault, euh, je travaille à Vive Nature. On est une association euh, naturaliste dans les côtes d'Armor. Et euh, donc, je suis géomaticien euh, pour, euh, pour cette association. Et euh, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est base de données euh, et puis, euh, puis cartes pour, euh, pour les projets qu'on porte. nous on utilise deux choses, deux choses complémentaires. On va utiliser Serena, qui est un logiciel de base de données qui est spécialisé pour les problématiques, pour les problématiques naturalistes, qui était développé avant par RNF et qui maintenant est sous le coup. Et, et on utilise en parallèle QGIS, donc pour ce, qui est, pour ce qui est vraiment mise en forme des données et puis bah, gestion d'autres types de données que les données naturalistes. Bah franchement super, on apprend des tas de choses, c'est vraiment vraiment hyper instructif pour, euh, bah, pour découvrir des nouveaux, euh, des nouveaux sujets euh, qu'on n'aurait pas forcément le temps de creuser euh, sur notre temps pro. Et puis bah surtout ça permet de rencontrer plein de gens et ça c'est hyper important dans notre domaine quoi. Euh, bah moi, du coup, c'est vrai que l'atelier que j'ai fait, euh, euh, c'était sur euh, c'était sur l'ISMAP. Et euh, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que pour le moment, euh, je suis assez euh, cartographie bureautique, euh, cartes statiques euh, et tout. Et euh, bah, c'est vrai que moi, j'aimerais bien euh, mettre en valeur nos données euh, via des outils web, euh, ne serait-ce que pour nos utilisateurs. Euh, ça peut être vraiment intéressant. Donc, euh, du coup, voilà, ça, c'était vachement chouette Trop bien. Merci, Kélig. et ben bah, merci. Et bonne conf. Merci.